Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation de cette formation informatique de l'UTBM. Je suis accompagnée aujourd'hui de Franck Gechter, bonjour, donc bonjour. vous êtes le responsable de la formation informatique, mais également de Jules et Joshua qui sont en premier semestre dans cette formation. Alors Franck, qu'est-ce que c'est que l'informatique au juste Alors c'est une très bonne question. Alors, Je crois que si on fait le tour euh, de la salle et du, du plateau aujourd'hui, on aura plusieurs réponses. Alors, C'est une question qu'on s'est posée lorsqu'on a reformulé toute la formation informatique et la réponse qu'on a eue, c'est ceci. Quand le cliqueur va marcher, pardon. Ah. Voilà, c'est ceci. C'est-à-dire qu'on voit que euh, bah, l'informatique, c'est très vaste. Ça couvre un grand nombre de domaines, de l'intelligence artificielle en passant par la réalité virtuelle, par le réseau par l'infrastructure, par l'embarqué. Et donc, le défi pour nous, c'est de pouvoir proposer une formation qui va couvrir une grande partie euh, de, de ces domaines, et donc de pouvoir euh, proposer aux étudiants euh, un certain nombre d'unités de valeur, donc de modules, qui vont leur permettre d'acquérir des compétences euh, dans divers domaines, donc en fonction du, du choix qu'ils auront. Et quel contenu euh, est proposé dans cette formation alors, la difficulté pour nous, c'est qu'on se place à la fois euh, sur un, un côté outil de l'informatique, donc euh, tout ce qui est apprentissage est des outils numériques. Donc ça, c'est plus lié à l'apprentissage au tronc commun à l'UTBM. Et ce qui nous importe plus dans la formation informatique, ce sont... En fait, la partie scientifique, donc sciences informatiques et tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. Donc la partie théorique, c'est ce qui va permettre aux étudiants de durer dans le temps tout au long de leur carrière. Et la partie pratique, plus proche des technologies, ce qui va leur permettre de trouver un travail directement à l'issue euh, de la formation. Donc c'est ce qui nous intéresse plus spécifiquement donc, dans la formation sous statut étudiant euh, donc en informatique. Et pour cela, on propose... Euh, une formation donc qui est une formation d'ingénieur, donc c'est pour ça qu'on retrouve un certain nombre de compétences transversales liées à l'ingénierie, donc qui sont détecter, analyser et résoudre des problèmes complexes, s'intégrer euh, dans une organisation, manager des projets, euh, intégrer la dimension environnementale et puis être capable d'apprendre à apprendre. Euh, D'un point de vue disciplinaire, on a identifié cinq grands domaines de compétences qui sont propres à l'informatique et donc ce sont ces domaines-là qu'on va explorer au cours des deux premiers semestres de la FISINFO de façon à avoir un profil équilibré euh, avant d'aborder le premier stage. Donc ces cinq grands domaines sont l'algorithmique et la programmation, l'informatique théorique, tout ce qui est lié au matériel et au système, la partie réseau et la partie système d'information. Donc à l'issue de ces deux premiers semestres, on va aborder donc un premier stage, donc le stage dit d'assistant ingénieur, donc le st 40 chez nous dans notre, dans notre jargon. Et au retour de ce stage, les étudiants vont pouvoir choisir deux filières, donc une par semestre parmi neuf. Alors les filières, vous voyez, elles sont assez vastes et elles couvrent finalement les domaines qu'on a vus tout à l'heure lors de, du, du gros schéma. Donc pour les citer, on a robotique et système embarqué, on a vision artificielle, tout ce qui est méthode et outils de déploiement logiciel. Tout ce qui est développement avancé, euh, sécurité et virtualisation des réseaux, intelligence artificielle, data science, monde virtuel, donc qui inclut réalité virtuelle, réalité augmentée, et puis infrastructure réseau. Donc chaque filière correspond à un domaine de métier particulier et donc les étudiants vont pouvoir composer donc à partir de deux filières, euh, leur profil et leur projet professionnel. D'ailleurs j'en profite parce qu'on a deux euh, étudiants avec nous, donc euh, Joshua et Jules. Euh, pourquoi est-ce que vous êtes venu dans cette formation euh, informatique Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette formation euh, Donc, euh, de mon côté, c'était euh, pendant les portes ouvertes de l'UTBM, justement. Euh, donc, ça remonte à quelques années, puisque c'était en première. Parce que toi, tu as fait le tronc commun euh, avant, oui, c'est ça Exactement. Et, et j'avais croisé, bah, justement, M. Gächter, à ses portes ouvertes. Et donc, j'avais eu une petite présentation de la branche informatique et... Ça a été un peu le coup de foudre et ensuite, ben, je suis venu à l'UTBM pour faire cette branche en particulier. D'accord. Et, et, et toi, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard dans ton métier Enfin, Quels aspects de l'informatique Parce qu'on a vu qu'il y avait quand même pas mal de, de variétés au niveau de l'informatique. Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'informatique euh, De mon côté, ce serait plutôt tout ce qui est justement imagerie, réalité augmentée, euh, virtuelle, tout ça. Ok. Dans un domaine particulier enfin, une Pas de petite préférence, préférence pour peut-être les jeux vidéo, mais okay. c'est encore à définir, on va dire. <rire> D'accord, très bien. Et pour toi je suis Joshua, donc toi tu viens par contre de l'UTT Oui, de le, donc l'école euh, Sœur entre guillemets de, de l'UTBM qui se trouve à Troyes. Et euh, du coup j'ai rejoint l'UTT en 2018 après, euh, après avoir entre autres euh, fait des, des programmes de découverte de, de l'UTT, notamment l'UTT Day et les, les, les journées portes ouvertes, les salons, etc. qui m'avaient énormément intéressé à, à l'école et, et à l'informatique. Et, euh, et en troisième année à, à l'UTT, j'ai entendu parler de la branche informatique de, de l'université de technologie de Belfort. Et, euh, et en discutant avec des, des élèves qui étaient dedans et en me, en me renseignant sur les, euh, sur les débouchés, sur les différentes filières, etc. Euh, ça me donnait envie de d'effectuer faire, de faire un changement d'UT pour venir étudier dans cette branche qui est plus... Euh, plus spécialisée dans les domaines qui m'intéressent que celles qui étaient disponibles dans mon ancienne école. Et c'est quoi les, ces domaines qui t'intéressent euh, plus spécifiques du coup, euh, Majoritairement l'intelligence artificielle, mais aussi un peu la réalité virtuelle auquel je m'intéresse euh, dernièrement, et qui sont euh, deux domaines assez, assez éloignés, mais qui ont tous les deux des, des filières euh, à l'UTBM. Et euh, du coup, quand vous êtes arrivé dans cette formation, euh, je ne sais pas si vous pouvez un peu décrire, par exemple, quel est votre cours préféré au sein de la formation ce semestre, je ne sais pas, vous faites plutôt du théorique là maintenant ou plutôt euh, des projets parce que vous êtes qu'en première année donc peut-être que les projets arrivent après euh, pas, pas, toujours. On a, pas toujours, on a des projets dès, dès la première année. Oui, ça va énormément d'une matière à l'autre c'est-à-dire qu'on a des matières, on va vraiment étudier l'aspect euh, théorique, parfois jusqu'à l'aspect mathématique de, de l'informatique. D'autres matières qui vont être beaucoup plus pratiques dès le début dans lesquelles on va directement avoir des projets très concrets qui vont nous demander d'implémenter de, de, des, de, des, des jeux ou des... Des, des logiciels de, de, de gestion de systèmes, euh, tout un tas de choses, vraiment directement euh, en pratique. Et est-ce que vous avez pu, euh, par exemple, choisir vos, vos cours en arrivant en informatique Oui, il y a toujours... Euh, donc ça, c'est commun, euh, au tronc commun, et, enfin, à partir de, du deuxième semestre ouais. et euh, avec les autres fils, si je ne dis pas de bêtises, mm -hmm. c'est qu'il y a un, un certain nombre d'UV. D'accord. Et donc, ensuite, C'est euh, de... les matières, c'est du coup, et ensuite, on choisit parmi ces matières, celles qui nous intéressent le plus ou nous sont le plus utiles. D'accord. Sachant que, bon, du coup, on est quand même limité par le temps de cours d'une journée. D'accord. Prend... Mais du coup, ça vous permet peut-être de vous orienter après pour vos filières. Oui, c'est ça. Ok, bah super. Et juste une question pratique, du coup, sur quel campus est-ce qu a lieu cette formation euh, la, la branche informatique a lieu intégralement sur le campus de, de Belfort. D'accord. Euh, avec, il me semble, euh, si je ne dis pas de bêtises, la filière énergie de, de l'UTBM qui a également lieu sur le campus de Belfort. D'accord, bah, je, je vous propose alors de regarder euh, une petite vidéo du campus de Belfort et, euh, et on revient juste après.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 Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, donc euh, on est de retour avec deux nouveaux euh, étudiants, enfin étudiants, Pierre, toi tu n'es plus étudiant, enfin tu es doctorant plutôt, Exactement. et euh, Christophe qui est euh, en fin d'études, donc euh, pour ce cursus aussi d'informatique. Euh, Pierre, qu'on a pu retrouver d'ailleurs dans la vidéo que vous venez de voir euh, dans le salon de réalité virtuelle, okay. est-ce que c'était amusant de faire ça Bah oui, ça l'est toujours. <rire> donc on va pouvoir euh, continuer un petit peu euh, la présentation, et aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas à à envoyer vos commentaires dans le chat, on y répondra juste après. Euh, Franck, donc y a-t-il des possibilités en informatique de double diplôme ou euh, de continuité d'études Parce qu'on voit que Pierre, par exemple, fait un doctorat. Alors tout à fait, oui, on a euh, à la fois la possibilité de faire un double diplôme, donc je dirais disciplinaire, donc dans la matière informatique, donc, soit l'UTBM parce qu'on a un master co-accrédité avec euh, l'UFC, donc le Master en International Internet of Things, qui est plus sur la partie donc, Internet des objets euh, embarqués. Et puis, on a également deux masters donc, euh, avec des partenaires à l'international, en particulier le, le NCU à Taïwan, un master en Computer Science et Information Engineering, et puis aussi un, un double diplôme avec euh, donc ETS au Canada, qui cette fois-ci est aussi sur l'informatique, mais plus orienté jeux vidéo. En parallèle de ça, donc, euh, en dehors de la discipline, mais complémentaire avec la formation informatique, il y a deux principaux masters, mais qui sont communs, donc, qui sont portés par l'UTBM. donc Un master plus orienté affaires industrielles internationales, donc le master A2I, et puis un master plus orienté entrepreneuriat, donc qui est le master ETI, donc entrepreneuriat technologique et industriel. Et puis enfin, euh, en fin de cursus, il est toujours possible de continuer vers un doctorat donc avec diverses sources de financement, que ce soit des financements région, des financements industriels, via la NRT, ou euh, des financements liés à, à des bourses euh, dites ministérielles. D'ailleurs, du coup, bah, en parlant de doctorat, peut-être que Pierre, tu peux nous raconter euh, un peu ton parcours. Donc euh, comment est-ce que tu en es arrivé à faire un doctorat Comment s'est passée ta formation informatique enfin... mm -hmm. euh, Moi, à la base, je viens de STI 2D, spécialisation en système informatique et numérique. D'accord. comment à dater. Euh, du coup derrière je suis venu pour faire le, le TC. J'avais choisi le TC surtout parce qu'il me permettait du coup euh, pendant les deux ans de commencer à pratiquer l'informatique pour euh, s'intégrer au sein de l'UTBM. Du coup après j'ai eu mes trois ans euh, de branche au niveau de euh, sur Belfort. Et c'est sur ces trois ans, enfin c'est à la fin de ces trois ans avant de partir en ST50, donc en stage de fin d'études que ça a commencé à se poser la question pour moi de partir en doctorat. Et Et euh... du coup, tu as pu réaliser un de ces deux stages euh, de six mois en laboratoire ou pas enfin... euh, C'est ça. En fait, le dernier stage que j'ai pu réaliser, euh, je l'ai fait au sein du LPNHE à Paris, qui est un laboratoire de recherche sur, euh, en grosse partie, la cosmologie. Et je, je me suis intégré du coup, dans les équipes d'ingénieurs de, de, de ce laboratoire. Et du coup, c'est à la suite de ce stage que, que j'ai pu prendre la thèse avec Franck comme directeur de, de recherche. Et du coup, le... enfin, si tu peux expliquer euh, de manière très vulgarisée, parce qu'il faut quand même que les gens arrivent à comprendre, mais ton sujet de thèse, ça, euh, ça aborde mon quel Mon sujet de... thèse, il touche sur euh, plusieurs domaines qui sont connexes, mais ça part du véhicule autonome pour arriver sur tout ce qui est système de transport. D'accord. Euh, et la livraison de, de marchandises en milieu urbain avec, euh, pour la partie écologique des véhicules électriques. Ok, super. Et du coup, pour toi, Christophe, oui. euh, comment s'est déroulée ta formation Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller en informatique Qu'est-ce que tu voudrais faire après alors, qu'est-ce qui m'a euh, donné envie d'aller en informatique euh, Je dirais, bon, ça serait surtout l'utilisation, euh, du moins le travail chez moi j en général. Mm -hmm. euh, C'était à la fin du lycée, il euh, y avait des cours d'informatique, et après avoir fait ces cours-là, j'étais quasiment déjà décidé. Mais à la branche informatique, euh, bah, l'UTLM, ça m'a motivé deux fois plus, euh, de, <rire> beaucoup plus pour y aller. Euh, du coup, moi, euh, bah, je, je suis en dernier semestre là, euh, en informatique. Euh, pas, j'ai pas entendu toutes tes questions... Euh, euh, bah, je te demandais juste, ouais. bah voilà, qu'est-ce que tu aimais dans cette filière, dans, vers quelle voie tu te diriges après, par exemple Alors moi, euh, la voie où je me dirige, ce serait plutôt dans tout ce qui est euh, donc, donc la branche Idrv, donc tout ce qui serait euh, imagerie, euh, donc VR, traitement d'image, ce genre de choses. Euh, bah, je dirais que c'est sur, surtout euh, entre guillemets les clubs aussi à l'école et en, aussi les UV, euh, notamment euh, VI50, donc euh, euh, où on développe des applications en VR. Hein. Euh, donc, soit des jeux, soit des applications plus professionnelles, qui m'a vraiment, euh, entre guillemets, euh, bah c'est vraiment, vraiment ça qui m'a convaincu. D'accord. Ouais. Et en parlant du VR, donc pour mmh. quel domaine d'activité est-ce que c'est utilisé actuellement Est-ce que c'est vraiment, parce qu'on entend souvent parler de jeux vidéo, mais est-ce qu'il y a d'autres euh, aspects qui peuvent être. Euh... Enfin, différents auxquels on ne s'attend pas, par exemple C'est vrai que maintenant, on devrait même parler de, de métaverses. Que... Oui, ouais. c'est vrai. <rire> Et plus de, de réalité virtuelle. Alors, c'est vrai qu'on attire nos étudiants par le jeu vidéo. C'est vrai que l'avantage du jeu vidéo, c'est que ça réduit le coût des casques. Donc, une formation comme la nôtre, ça a permis d'investir dans du matériel pour pouvoir dispenser donc, euh, euh, des, des cours dans, dans cette thématique. Et puis, finalement, ça touche pas mal de domaines, que ce soit l'apprentissage du geste technique, la rééducation fonctionnelle post-traumatique, donc plus sur des aspects médecine, euh, tout ce qui est organisation de postes de travail, sécurité au travail. Donc, il y, y a vraiment un, un vaste panel d'applications et pas uniquement ludiques. Donc, y a des applications vraiment industrielles et professionnelles qui commencent à émerger. Et beaucoup d'entreprises euh, ont recours à nos services pour justement développer des prototypes pour pouvoir euh, tester avant d'investir de... dans, dans ces outils. Ok, euh, super. Donc, euh, si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas. Euh, juste pour avoir une idée un peu, qu'est-ce que deviennent les diplômés euh, informatiques donc à la fin de leur formation Alors je vous ai préparé quelques, quelques planches sur euh, justement l'avenir de, de, de nos diplômés, en tout cas le futur de nos diplômés. Donc... Euh, déjà, une, une question qu'on se pose généralement, c'est quel est le délai moyen avant le, la recherche du premier emploi Alors c'est vrai qu'on est plutôt bien loti puisque l'informatique a le vent poupe et la crise qu'on vient de passer ou qu'on est en train de passer euh, a bien montré qu'on peut plus passer de l'informatique, effectivement. Donc on a euh, un temps moyen qui oscille entre euh, 0,3 et un mois d'attente avant le premier embauche, sachant que 90% de nos étudiants sont embauchés euh, dans leur stage. Et puis, on a effectivement un effet crise là, sur, euh, sur les, les statistiques euh, 2019. Mais finalement, pas tant que ça, puisque les étudiants ont choisi de, de rechercher des emplois plus pérennes et moins d'aller vers des euh, entreprises de services ce qui explique le temps d'attente un peu plus long avant la première embauche. D'accord. Voilà. Euh, par contre, euh, donc ensuite, euh, ce qui est intéressant également, c'est la partie salariale. Donc, on se place voilà à une dans une fourchette hausse, je dirais, de la moyenne euh, en sortie d'école d'ingénieurs, donc avec des salaires qui sont aux alentours de 40 000 euros à l'année. Et puis, on a une répartition d'emplois qui est euh, quasiment un tiers, un tiers, un tiers sur des petites entreprises, des moyennes entreprises et des grands groupes, sachant que les étudiants, généralement, testent euh, par l'intermédiaire des stages euh, les deux solutions, c'est-à-dire petites entreprises, euh, plutôt start-up ou euh, grands groupes, pour in fine se, se décider euh, d'une carrière professionnelle. Euh, de même, euh, au niveau euh, secteur d'emploi, ben bien sûr, on retrouve l'informatique, on retrouve les transports, on retrouve des sociétés de services. Par contre, un point que je voudrais mettre en avant, c'est l'importance de l'international. Alors, c'est un peu baissé sur ces statistiques-là, puisqu'on a 25% des diplômés qui ont des, des premières embauches liées à l'international. Mais l'année d'avant, c'était 48%. Donc là, on a effectivement un effet Covid, mais mmh. euh, presque 50% de nos étudiants sont en relation avec l'international, d'où l'importance. Et je crois que ça, c'est un des points forts de la formation d'informatique c'est de proposer un grand nombre d'unités de valeur de modules en langue anglaise, puisqu'on en a 7 ou 8 par semestre qui sont proposés en anglais. D'ailleurs, on peut peut-être rappeler aussi que l'anglais est diplômant. L'anglais diplômant, il faut obtenir le B2 en anglais pour pouvoir être diplômé euh, donc, euh, de l'UTBM. Et donc, c'est forcément le cas en, en informatique. D'accord, très bien. Donc, vous parliez euh, d'international. Je ne sais pas si euh, vous, Christophe et, et Pierre, vous avez déjà eu euh, des expériences à l'international Je veux dire mon stage, mon les 40 mais euh, sinon... Euh, Alors, voilà. est-ce que tu peux un petit peu nous raconter euh, bah, ce stage oui. Ce stage-là, euh, je suis allé faire du, donc, du développement web euh, dans une entreprise... Euh, une petite entreprise à San Francisco. Ok. Euh, alors du coup, je, traîne des web, je travaille sur des sites web, sur plusieurs sites web avec de l'angular pendant ces six mois-là. Euh, je ne sais pas si tu as des questions plus spécifiques ou… et ben, bah, peut-être plus comment est-ce que tu as, as pu trouver un stage là-bas et Est-ce que c'est courant que des étudiants partent aussi aux États-Unis euh, partent à l'étranger, dis, disons À l'étranger, je dirais oui, aux États-Unis plus spécifiquement, un peu moins. D'accord. Euh, bah, c'est du coup avec des contacts que j'avais à l'UTBM que j'ai pu trouver ce stage. Euh, Donc d'ailleurs ouais. pour trouver des stages c'est un réseau d'anciennes personnes qui étaient parties là-bas qui t'a permis de trouver ou pas hein euh, à moitié, c'est vraiment juste avec les gens que je connaissais à l'UTBM euh, qui, qui m'ont permis de, trouver, euh, de trouver ce stage là ok, ouais. et pour toi Pierre est-ce que tu as eu une expérience à l'international alors pendant... non, moi je n'ai pas eu d'expérience à l'international parce que au niveau de mes deux stages c'était de... Comment dire je savais ce que je voulais et c'était des des projets sur lesquels je pouvais m'intégrer que je voulais pas louper. D'accord. OK. Voilà. Par contre, Pierre, maintenant, a une expérience internationale puisque une des un des aspects d'un de, chercheur en informatique, c'est de publier ah. et de participer <rire> à des conférences et les publications sont majoritairement en langue anglaise. Ça. Donc, il a forcément cette expérience internationale. Et puis, je voulais rajouter qu'il euh, y a une obligation d'avoir 12 semaines à l'international lors du cursus, okay. donc que ce soit sous forme de stage ou de semestre d'études à l'étranger, donc dans les universités partenaires. Donc on a montré quelques exemples sur, euh, sur les masters donc en double diplôme, mais on a aussi un certain nombre d'universités partenaires qui permettent de suivre… Donc c'est assez courant euh, que les étudiants partent plutôt pendant des semestres d'études que, que des stages aussi C'est les deux, c'est enfin, à peu près équilibré. C'est soit stage, soit semestre d'études, euh, en fonction des opportunités puis des, des projets professionnels de chacun. D'accord. Et au niveau euh, de l'admission, euh, pour, euh, pour entrer dans cette formation, il euh, y, a, y a des personnes donc, qui viennent de tronc commun, mm -hmm. d'autres qui viennent d'une formation extérieure type DUT. Euh, quel type de profil vous, vous intéresse et, et à quelle proportion vous prenez l'un et l'autre Alors Les étudiants de tronc commun sont de toute façon prioritaires dans notre formation. Et depuis quelques années, on en a beaucoup qui viennent du tronc commun. Donc, on a à peu près entre 60 et 70 étudiants qui viennent de tronc commun, sachant qu'on a une centaine de places chaque année. Donc ça veut dire qu'on est très sélectif pour ceux qui viennent d'autres formations. Euh, par contre, ce qu'on va chercher, ce sont des profils donc, qui sont équilibrés dans le sens où on veut à la fois des bons résultats dans la partie scientifique, donc ce qui veut dire aussi un bon classement, euh, dans, dans leur cursus, mais égale, également aussi des bons résultats euh, en anglais et euh, dans les, les autres disciplines plus liées aux sciences humaines et sociales, parce que c'est dans l'ADN des, des UT d'avoir cette formation donc, pluridisciplinaire et on ne veut pas mettre en, en péril donc, un étudiant qui serait un peu fragile sur un de ces points. Ok. Et, euh, et comment est-ce que la formation informatique, elle prépare les étudiants au monde de, de l'entreprise alors, ça fait partie de la réforme qu'on a menée depuis deux ans sur, euh, sur les filières. Avant, on avait quatre filières qui étaient plus des filières disciplinaires sur, euh, sur des aspects vra vraiment scientifiques et techniques. Mm -hmm. Et euh, lors de la nouvelle réforme, on a choisi d'orienter les filières euh, orientées vers le métier. Donc, chaque filière qu'on propose est euh, associée à un, un ensemble de métiers particuliers. Donc, on prend euh, la filière intelligence artificielle, on est sur des domaines liés à l'intelligence artificielle. On a une data science, c'est plus sur le, le traitement des données. Euh, monde virtuel, bon, on en a déjà beaucoup parlé. Sur la partie réseau, pareil, ça correspond à des métiers spécifiques du réseau, que ce soit au niveau infrastructure ou au niveau virtualisation et, euh, des systèmes. Donc voilà, on a euh, adossé nos filières au, au marché de l'emploi et donc aux, aux différentes familles de métiers qui sont proposées dans la formation. D'accord. Et peut-être aussi plus euh, au niveau des... Projets enfin, Je ne sais pas si en formation vous avez des projets peut-être liés Alors, à des entreprises. Chaque filière ou pas euh, inclut un projet systématiquement, euh, donc qui est sur 6 crédits. Et ce sont des projets euh, vraiment professionnalisants, dans le sens où les étudiants travaillent sous forme de mini, euh, mini entreprise ou mini équipe de recherche, mm -hmm. donc de 4 à 6 personnes. Et, euh, dans ces projets-là, on intègre à la fois la dimension scientifique propre à la, à la matière, mais également. Tout ce qui est lié aux sciences humaines et sociales. D'accord. C'est-à-dire qu'on va intégrer euh, de la gestion de projet, on va intégrer euh, du business plan, du business model, euh, de la gestion de ressources humaines, etc. Ok. Et euh, je ne sais pas si, euh, si Pierre et Christophe, vous pouvez peut-être nous parler d'un projet euh, euh, pendant votre formation qui vous a marqué ou, ou d'un cours qui vous a marqué, je ne sais pas. Tu veux commencer oui, oui. comme tu veux. Euh, <rire> moi, le, le projet qui m'a le plus marqué, c'est... Ça a été là la force aussi de l'UTBM, c'est de me permettre d'aller dans la direction où je voulais aller pour mon profil professionnel, mais aussi par rapport aux technologies qui m'intéressaient. Euh, c'est un projet que j'ai pu mener en partenariat, donc à la base avec le département informatique, mais aussi avec des professeurs qui sont dans, dans le département énergie, mmh. euh, sur le développement d'un drone, en partant vraiment de la base et de pouvoir tout reconstruire et d'analyser toute la partie technologique de la base jusqu'à une application relativement avancée. Et ça t'a pris combien de temps de faire ça Ça a été sur tout un semestre. Tout un semestre Donc en 6 mois, t'es parti quasiment de rien Je suis parti d'une feuille blanche et à la fin, j'avais un objet qui était fonctionnel et qui volait. D'accord, ok. C'est impressionnant. Et toi, Christophe Moi, comme avant, les sujets sur lesquels j'ai travaillé dans tout ce qui est réalité virtuelle ou imagerie, notamment la VD 50 comme j'ai dit avant, ou développement de jeux vidéo en VR, ça marque bien. Euh, et puis sinon, ce semestre-là, euh, j'ai dû euh, créer un dispositif de. Euh, en gros, c'est un, un, un hologramme un, qui permet d'afficher les hologrammes. Euh, et donc, du coup, bah, c'est une UV comme, euh, comme a fait Pierre, où bah, on part de rien. Et, et euh, aussi, y a moi, pas, Il faut qu'il ouais, un... ouais, qu y ait quelque le chose. Il qu n'y a pas non plus vraiment de. Il n'y a pas de prof derrière qui dit, C'est vraiment. Euh, on fait tout de. La création, l'innovation. Enfin... Ok. Ça. Super. Je vois qu'on a une, une question dans le chat. Euh, qui demande si un DUT-GE2i peut être compatible avec la formation. Oui, tout à fait. On a, on a des étudiants qui viennent de, de GE2i. et j'ai même euh, pas plus tard que la semaine dernière fait une présentation à euh, un DUT-GE2i euh, de, de la formation. Donc, c'est vrai que la spécificité de GE2i, c'est plus orienté euh, sur les thématiques réseau. Mais puisqu'on propose des filières réseau, c est, c est, c est les étudiants euh, sont, sont les bienvenus, bien évidemment. Ok. Et, euh, et juste une autre question, est-ce que vous avez dans la filière informatique beaucoup d'étudiants qui deviennent entrepreneurs, par exemple Est-ce que ça arrive Ça commence à arriver de plus en plus. Oui. Et euh, ces étudiants, donc, ce sont des profils particuliers qui généralement choisissent le double diplôme avec le master ETI. D'accord. Et euh, donc là, on a un certain nombre d'étudiants qui sont partis en entrepreneuriat et donc qui bénéficient d'un aménagement dans le sens où leur projet de fin d'études, leur dernier stage, euh, porte justement sur leur projet de création d'entreprise. Ok. Donc, euh, ils peuvent utiliser ce dernier stage pour développer leur entreprise Pour développer entreprise. et créer leur entreprise. Ok. Bah super. Génial. Je crois qu'on n'a plus de questions dans le chat. Donc, euh, je pense ben, qu'on a à peu près fait le tour. Sauf si vous voulez rajouter quelque chose, euh, je ne sais pas. Non, non c'est bon. bon pour vous. Ok. Très bien. Donc, euh, je pense qu'on peut se quitter peut-être sur quelques images euh, de la fête de la science qui a eu lieu à Belfort euh, en septembre, je crois et euh, qui montre un petit peu tous les aspects euh, robotiques, réalité virtuelle que l'UTBM a pu euh, mettre en place pour présenter euh, ça devant des familles, des enfants. Euh, donc voilà, je pense qu'on peut passer je à la vidéo. Ah, il y a une petite question de dernière minute. Euh, bonsoir, est-ce que faire NSI, euh, ça va être la, la science de l'informatique, ouais. euh, au lycée est valorisant Alors c'est valorisant, en particulier quand lorsqu'on va rentrer au tronc commun, ça permet d'avoir déjà un certain nombre d'acquis en informatique. Parce que NSI donc, euh, couvre un, un panel large des, des disciplines de l'informatique et ça va permettre d'avoir une première base que l'on va explorer et approfondir au cours de notre cursus. Donc oui, c'est quelque chose de valorisant. Et une autre question sur le nombre de places pour les, les licences 2. Alors on ne considère pas chaque formation indépendamment, donc on ne va pas pouvoir dire il y a tant de places pour les L2, il y a des 30 places pour les DUT. Mmh. On a un nombre de places pour les formations extérieures. Et donc en fonction bah, des dossiers des, des étudiants, on va sélectionner bah, les, les meilleurs, en tout cas ceux dont le profit va correspondre le mieux à notre formation. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de... Enfin, une partie motivation. Euh... Alors ça, ça va vers les... Euh, à partir des, du moment où ils passent un entretien, oui. on va pouvoir évaluer leur, leur motivation. Il y a aussi des, les résultats, donc c'est un ensemble qu'on évalue, ce n'est mmh. pas uniquement des points particuliers. Bon, sachant que l'année dernière, donc, on avait une vingtaine de places disponibles, on avait 360 candidatures. Donc le choix est très compliqué et euh, il vaut mieux, bah, lorsqu'on vient d'une formation externe, mettre tous les atouts de son côté. D'accord. Bah, très bien. Je... Je vous remercie pour ces réponses.